Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Comprendre le Lightning Network. C'est un épisode de conclusion. En effet, après avoir réalisé trois vidéos par semaine pendant le mois de février, on arrive avec cette vidéo à la fin de cette première saison entre guillemets de Comprendre le Lightning Network. L'objectif de cette douzaine de vidéos pendant le mois de février était de donner une bonne compréhension globale du fonctionnement du réseau Lightning en rentrant dans les détails techniques quand j'ai jugé que c'était nécessaire et donc avec pour objectif de donner une bonne compréhension du fonctionnement du réseau Lightning, de comment est-ce qu'il s'appuie sur Bitcoin pour fonctionner, en permettant donc un nombre de transactions par seconde beaucoup plus élevé, mais le tout en gardant certaines caractéristiques très intéressantes de Bitcoin, et notamment une caractéristique qui est qu'il n'y a pas besoin d'avoir confiance dans les autres pour que cela fonctionne. Alors qu'avons-nous vu au travers de ces différentes vidéos ce qu'on a vu, c'est que le réseau Lightning, c'est un réseau de canaux de paiement. Dans un premier temps, on s'était intéressé uniquement à l'aspect canal, donc autrement dit, comment un canal de paiement entre deux parties prenantes fonctionne. Puis, on avait élargi notre vision à l'ensemble du réseau, à la notion de réseau de canaux de paiement. Et donc, tout ce qu'on avait vu sur un canal isolé marchait toujours pour les différents canaux au sein du réseau. Et ce qu'on a ajouté, c'est la compréhension de comment tous ces différents canaux, tous ces différents nœuds s'articulent entre eux pour former un réseau de canaux de paiement. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit résumé de toutes les petites notions qu'on a pu aborder pendant ces vidéos. Donc, dans un premier temps, on a vu qu'avant que le canal soit ouvert, les deux nœuds des parties prenantes qui souhaitent ouvrir le canal commencent par discuter pour s'accorder sur l'ouverture de canal, et ensuite le canal est ouvert via une transaction Bitcoin. Alors en l'occurrence ici dans l'exemple c'est Alice qui ouvre le canal en faisant une transaction de dépôt, c'est-à-dire qu'elle envoie des Bitcoins sur une adresse multisignature qui est en quelque sorte la représentation du canal sur Bitcoin. Ensuite on a vu qu'une fois que le canal est ouvert, on peut faire autant de transactions au sein de ce canal que l'on le souhaite avec pour seule limite le nombre de Bitcoins que chacun a de son côté du canal puisqu'on ne peut pas envoyer des Bitcoins qu'on ne possède pas. Ce qu'on a vu, c'est que l'état du canal à un instant donné, c'est-à-dire la répartition des fonds au sein du canal, est en fait représenté pour les parties prenantes par une transaction d'engagement, qui est en fait une transaction Bitcoin non publiée, mais publiable à tout instant, et qui envoie à chacune des parties prenantes ce qu'elle possède de son côté du canal, mais elle l'envoie sur Bitcoin, puisqu'il s'agit d'une transaction Bitcoin. Et donc ce qu'on avait vu, c'est que lorsqu'une transaction a lieu au sein du canal, et eh bien ce que font les pairs, donc les parties prenantes du canal, c'est qu'elles s'engagent sur ce nouvel état du canal après la transaction Lightning et pour s'engager de la sorte, et eh bien elles commencent par révoquer l'ancien état, donc c'est-à-dire qu'elles révoquent l'ancienne transaction d'engagement. Pour faire ça, elles s'échangent chacune la moitié de clés de révocation qu'elles avaient. Et donc ça permet d'être sûr que l'autre partie prenante n'essaiera pas de tricher en publiant un ancien état. Et ensuite, elles s'engagent sur le nouvel état du canal en construisant une nouvelle transaction d'engagement qui reflète le nouvel état du canal et en s'échangeant leur signature pour cette nouvelle transaction d'engagement. On avait également vu comment les pairs se protègent l'un de l'autre de la tricherie donc au travers des clés de révocation et aussi de la présence d'un time lock sur euh, certains outputs. On avait enfin vu comment les deux pairs peuvent décider éventuellement de fermer le canal. Et ce qu'on avait vu, c'est que la manière préférée de le faire, celle qu'il faut essayer de privilégier à chaque fois que c'est possible, c'est la fermeture mutuelle consentie. C'est-à-dire que Alice et Bob discutent et se mettent d'accord pour fermer le canal. Et à ce moment-là, on ferme le canal au travers d'une transaction dite de fermeture, qui envoie à chacun les fonds qu'il avait de son côté du canal au moment de la fermeture, mais qui lui envoie donc sur Bitcoin, puisqu'il s'agit d'une transaction Bitcoin. Ce qu'on avait vu également, c'est que si on n'arrive pas à faire une, une fermeture consentie, et il y en a toujours la possibilité, en dernier recours, de faire une fermeture forcée, et à ce moment-là, on publie la dernière transaction d'engagement. Donc c'est beaucoup moins efficace, il y aura sûrement beaucoup plus de frais, en tout cas plus de frais, et ça prendra sûrement plus de temps, mais il reste que c'est une méthode quand même pour pouvoir récupérer ces fonds si l'autre par partie prenante, par exemple, ne répond plus. Donc on reste quand même souverain des fonds qu'on détient de son côté du canal. Et puis une fois qu'on a vu tout ça, on était passé à la vision de réseau. Et donc ce qu'on avait vu, c'est que si Alice et Bob ne sont pas directement connectés par un canal, eh bien, ils peuvent emprunter les canaux d'autres nœuds, donc des canaux intermédiaires, qui les relient. Donc ce qu'on avait vu, c'est qu'il ne suffit pas qu'il y ait une route entre Alice et Bob, au sens où il ne suffit pas que Alice et Bob soient connectés par des canaux intermédiaires, il faut aussi que sur ces canaux, il y ait suffisamment de liquidité et placé au bon endroit, donc du bon côté des canaux, pour permettre de réaliser le paiement d'un montant donné entre Alice et Bob. On avait également analysé comment ces paiements qui empruntaient des canaux intermédiaires et donc qui passaient par des nœuds intermédiaires, eh bien, pouvaient être réalisés sans avoir besoin de faire confiance à ces nœuds intermédiaires. Et on avait vu pour ça qu'on utilisait des paiements conditionnels sur la qu'on appelle des HTLC et donc qui permettent, entre guillemets, de bloquer les fonds en attendant que le paiement soit complètement résolu. Et donc ce qu'on avait vu, c'est que les HTLC sont complétés, sont résolus ou débloqués. Depuis la destination en remontant jusqu'à l'émission. Ce qui permet d'acheminer le paiement d'un bout à l'autre du réseau, donc de Alice à Bob, sans avoir besoin de faire confiance aux nœuds intermédiaires. Et où les nœuds intermédiaires peuvent également avoir la certitude d'être payés s'ils font bien leur travail, s'ils sont honnêtes. Ce qu'on avait vu également, c'est que Lightning aujourd'hui utilise le routage en oignon. Et dans le cadre de ce routage, c'est aux nœuds qui envoient le paiement de calculer l'intégralité de la route c'est-à-dire de déterminer par où le paiement doit passer. Et les nœuds intermédiaires, eux, ils ne connaissent pas la destination finale. Tout ce qu'ils savent, c'est quel est le prochain nœud auquel ils doivent relayer le paiement sur la route. Donc même si ça peut être intéressant pour des questions de privacy, de vie privée, de confidentialité, il y a un sérieux désavantage à fonctionner comme ça, et qui est que c'est donc Alice qui doit calculer l'intégralité de la route, tout en sachant que Alice, elle n'a des informations qu'assez parcellaires sur la répartition de la liquidité au sein du réseau. En effet, tout ce qu'Alice connaît sur les canaux intermédiaires que son paiement est susceptible d'emprunter, c'est leur capacité. Mais elle ne sait pas comment la liquidité est répartie au sein de ces canaux, donc de quel côté elle se trouve. Et autrement dit, elle n'est pas sûre, quand elle tente un paiement, qu'il va aboutir tout simplement parce que la liquidité a pu se déplacer. Et donc, là, on aimerait pour plus de facilité avoir... Que du déterminisme, c'est-à-dire on sait pas où on va passer, on sait que ça va marcher. et bien, il y a quand même une composante de probabilité. On n'est pas sûr à 100 que ça passe. Et donc, on essaye de trouver la meilleure route, celle qui fait le meilleur compromis entre les frais que prélèvent les noms intermédiaires et la probabilité que le paiement passe sur cette route. Et on essaye avec la route qui est le meilleur, qui représente le meilleur compromis. Et si ça ne marche pas, on essaye avec la seconde meilleure route, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le paiement passe, ou bien qu'on ait épuisé toutes les routes possibles. Enfin, un autre aspect qu'on avait vu, c'est la gestion de la liquidité sur Lightning et notamment pour les nœuds qui souhaitent recevoir des paiements. En effet, ce qu'on avait vu, c'est que envoyer des paiements, c'est assez facile. Il suffit d'ouvrir un canal et quand on ouvre un canal, la liquidité est intégralement de son côté. Et donc, on peut facilement envoyer un paiement puisqu'on a toute la liquidité qu'on peut déplacer de l'autre côté. A l'inverse, si on veut recevoir un paiement, eh bien, on ne peut pas juste le faire en ouvrant des canaux parce qu'à ce moment-là, la liquidité on a est intégralement de son côté et donc on ne peut pas recevoir de paiement puisqu'il n'y a pas de liquidité dans nos canaux du côté des autres nœuds auxquels on est connecté. Et donc il y a différents moyens de pallier ce problème. L'un d'entre eux, celui qui est le mieux en tant que vendeur, c'est que d'autres personnes décident d'ouvrir des canaux vers nous spontanément, gratuitement ou parce qu'on leur demande et qu'elles veulent nous aider. Et donc à ce moment-là, si ces autres personnes, ces autres nœuds ouvrent un canal vers nous eh bien, la liquidité est de leur côté initialement, et donc on peut recevoir des paiements. Il y a d'autres solutions, on peut par exemple ouvrir des canaux soi-même et ensuite déplacer la liquidité par des paiements, ou bien en utilisant des outils, des services comme Loop. Et on peut également éventuellement acheter ou louer des canaux avec de la liquidité entrant, donc de la liquidité de l'autre côté, notamment sur des marketplaces comme Pool par exemple. Après ces rappels sur toutes les notions que nous avons pu voir pendant ces épisodes de comprendre le Lightning Network, j'aimerais vraiment prendre le temps de vous remercier vous tous pour le soutien, les encouragements que vous m'avez prodigués pendant cette aventure. En effet, si j'ai commencé à publier du contenu sur YouTube sur le sujet, c'est parce que je me suis rendu compte en fait qu'on manquait finalement de ressources francophones sur le Lightning Network et plus précisément sur son fonctionnement technique et je voulais y remédier. Et donc finalement, au début, je comptais faire ça euh, sous format écrit, puisque c'est ce en quoi je suis le plus à l'aise, donc c'est un peu ma zone de confort. Mais je me suis dit que le faire sur YouTube, ça serait peut-être d'une part plus intéressant en termes de contenu, de vulgarisation. Et puis c'était aussi un challenge personnel. Et donc je voulais faire ça aussi sur un temps assez réduit de un mois, parce que je voulais donner ce que je considère comme étant euh, les clés essentielles pour euh, comprendre euh, de manière finalement quand même assez fine et global le fonctionnement de Lightning, comment est-ce qu'il s'appuie sur Bitcoin, comment on fait des transactions sur Lightning. Et ça me paraissait pertinent de le faire en un temps resserré pour donner toutes ces bases, entre guillemets. Et donc, je veux vraiment vous remercier pour le soutien, pour les encouragements, pour l'accueil que vous m'avez réservé avec ces contenus. Euh, voilà, je m'attendais pas forcément à ça. Je pensais à la base qu'il y aurait peut-être une dizaine, une vingtaine de personnes intéressées. Au final, il y en avait beaucoup plus que ça. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et je l'ai dit, cette vidéo est la vidéo de clôture de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, la saison 1 de Comprendre le Lightning Network. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aurait une saison 2 À quoi ça va ressembler Quel est finalement le contenu qu'il y aura sur cette chaîne Alors ce que je peux dire d'emblée déjà, c'est que le rythme de vidéo ne sera pas le même. En effet, j'ai dessus parti pour une raison que je viens d'expliquer sur un rythme assez soutenu de 3 vidéos par semaine pendant le mois de février mais c'est un rythme qui n'est pas forcément très compatible avec les, mes études, d'une part, que je poursuis toujours, et d'autre part, d'autres projets Bitcoin, notamment, que j'ai laissé un peu de côté pour pouvoir me concentrer sur les vidéos pendant le mois de février, mais que j'aimerais reprendre. Donc le rythme sera forcément un peu plus lent. Alors, je ne sais pas encore exactement combien, peut-être une vidéo par semaine, ça sera peut-être moins. Je ne veux pas m'engager parce que je ne sais pas exactement encore combien je serai capable de produire. Mais en tout cas, je veux continuer, et donc avec notamment des vidéos sur Lightning pour aborder des points techniques de fonctionnement spécifiques, pour aussi des côtés un peu plus pratiques éventuellement, et peut-être aussi d'autres sujets, donc des trucs sur Bitcoin ou sur d'autres thématiques euh, connexes. Et alors à ce sujet, pour le futur de la chaîne, euh, je voulais vous mettre à contribution et, et savoir s'il y a des sujets relatifs à Lightning, notamment, que vous aimeriez voir traités en vidéo euh, sur cette chaîne YouTube. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire sous cette vidéo ou eh bien à m'envoyer un message sur Twitter. Et c'est donc la fin de ce douzième et dernier épisode de la saison 1 de Comprendre le Lightning Network. Encore une fois, si vous avez des questions sur cet épisode ou bien sur un épisode précédent, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à venir me les poser sur Twitter. Et je voudrais encore une fois, bien entendu, vous remercier vraiment pour votre accueil, pour votre soutien, pour votre générosité. Merci encore, merci beaucoup et à bientôt.